Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée et il veut cure heureux. Je suis Lionel et je suis en charmante compagnie. Bonjour Léoda. Bonjour Lionel, bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. En enfin, tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouveau titre, un nouveau thème qui et... va vous parler. Effectivement, nous sommes très heureux de vous retrouver. Déjà, merci à toutes les personnes qui ont regardé l'épisode 1. Vos retours nous ont fait du bien. Et je crois que ce soir, vous allez être bénis par ce message de feu. Alors, Deouda, mm -hmm. de quoi allons-nous parler ce soir Alors, Le thème, c'est les secrets d'un mariage qui dure. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, Donc, tu veux me faire croire que ce soir, on va découvrir les secrets, les clés d'un mariage qui dure. Exactement. Et on va percer à jour ces secrets. Parce wow. qu'il qu est très important, en fait, que notre mariage soit un mariage épanoui et un mariage pérenne. C'est ça, qui dure dans le temps. Donc, restez connectés avec nous. Nous allons découvrir les secrets, les clés d'un mariage qui dure. Comment faire, pour faire, comment faire durer son mariage dans le temps et mmh. comment augmenter son amour dans le couple. Donc, avant que nous puissions poursuivre, si tu n'es pas, euh, si pas encore abonné, mmh. abonne-toi, like, partage, mets des commentaires, fais bouger le chat, car les clés sont là pour toi. On se retrouve tout de suite après le générique. Parfois, on peut être incompris par son partenaire, hein Déhouda Tout à fait, d'où l'importance de savoir communiquer et de savoir parler à l'oreille de son conjoint. C'est vrai. Et pour cela, nous avons une vidéo qui vous est réservée dans laquelle vous allez découvrir les différents langages de l'amour. Regardez Alors les langages d'amour, ce sont cinq manières de pouvoir manifester, en tout cas, l'amour. Et quand on parle d'amour, on parle d'amour éros, donc l'amour, effectivement, euh, où on est susceptible d'avoir euh, des rapports sexuels. Et bien sûr, l'amour philia aussi, parce qu'on est aussi ami avec son conjoint. Donc ces cinq manières, en tout cas, de pouvoir manifester l'amour envers son conjoint. Et euh, ces cinq manières-là, il y a un auteur qui est très connu, qui a fait un, un livre qui s'appelle « Les langages d'amour » qui s'appelle Gary Chapman et c'est un best-seller euh, aujourd'hui et dans ce, ce livre, il nous parle des différents langages d'amour, à savoir euh, les différentes manières effectivement dont on peut exprimer son amour envers son conjoint et cela passe par cinq manières dont je vais vous citer, euh, cinq manières de pouvoir manifester en tout cas son amour et donc euh, la première manière ça passe par les paroles valorisantes. C'est quoi les paroles valorisantes C'est quand on va à dire en fait des compliments à son conjoint. Par exemple « Chérie, aujourd'hui, waouh, tu es bien habillée, oh, t'es canon !» Ou alors euh, effectivement, on peut la complimenter par rapport au « mais » qu'elle a fait, qui sont assez délicieux. Ou alors, euh, on peut dire « Ah, chérie, aujourd'hui, tu as fait la vaisselle, en tout cas, euh, félicitations !» En tout cas, ce sont des paroles qui vont encourager l'autre dans ce que l'autre a à faire, euh, euh, en tout cas, euh, dans, dans dans son rôle d'époux ou d'épouse. Ce sont des paroles en fait qui, qui, qui vont faire du bien à l'autre et qui vont pousser l'autre. en fait. Ce ne sont pas des paroles qui vont casser, ce ne sont pas des paroles négatives, mais ce sont vraiment des paroles positives et qui vont apporter une valeur ajoutée dans la relation maritale. Et ces paroles-là sont très importantes. Vous savez, quand on vous fait des compliments, ça vous met la joie au cœur, ça vous booste, ça vous pousse à faire encore à faire mieux. Donc, ce sont vraiment des paroles qui vont entretenir l'amour dans le couple. Ensuite, il y a aussi les moments de qualité. Les moments de qualité sont aussi un langage d'amour. C'est quand vraiment on prend du temps euh, vraiment pour se concentrer sur le conjoint, c'est-à-dire qu'on n'est pas occupé à faire autre chose, on n'est pas déconcentré par le téléphone. Vraiment, ce sont des moments qu'on dédie vraiment à la relation, où on est par exemple dans un restaurant, dans un tête-à-tête, -tête, on se regarde dans les yeux, euh, des moments où on parle, euh, où on, on pose des questions, vraiment des, des moments dédiés et on s'occupe pas d'autre chose que de son conjoint. Il y a aussi un troisième langage d'amour qui sont les cadeaux, et les cadeaux c'est une manifestation, en tout cas euh, vraiment palpable et visible de notre amour, euh, et euh, les cadeaux quand ils sont choisis selon effectivement les désirs du conjoint, ce sont des choses qui vont réjouir le cœur et qui vont remplir le réservoir d'amour de l'autre. Parce qu'il faut savoir que depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, euh, vous avez un réservoir d'amour et les langages d'amour vont vraiment venir pour remplir ce réservoir-là. Euh, et euh, les cadeaux aussi. Si votre conjoint, vous savez qu'il aime les cadeaux, alors ne lésinez pas sur les cadeaux. Faites-lui plaisir. Euh, par exemple, pour les femmes, vous pouvez euh, donner des roses, lui faire livrer des roses euh, dans son travail. Euh, pour les hommes, vous pouvez acheter une cravate. Si vous savez qu'il aime bien les cravates aussi, c'est un collectionneur de montres et qu'il aime les montres. Alors, vous pouvez lui faire plaisir en achetant vraiment ce qui lui fait plaisir. Parce que ça ne sert à rien d'acheter un cadeau qui ne fait pas plaisir à l'autre. Ça n'aura pas le même effet que si vous achetez vraiment un cadeau euh, qu'elle appréciera vraiment. Ça va augmenter son réservoir d'amour. Ensuite, il y a encore d'autres langages d'amour comme les services rendu. Si vous savez que votre conjoint ou votre conjointe euh, apprécie ce langage d'amour, c'est-à-dire que ça lui fait plaisir euh, que vous puissiez lui rendre service dans un domaine particulier, que ce soit dans la maison ou dans d'autres tâches, alors faites-le. Faites-le vraiment. Ça va venir pour vraiment remplir son réservoir d'amour. Et ça va vraiment la toucher. Et ça va en fait apporter du, du plus et du boost dans la relation, ça va venir pour euh, augmenter l'amour qu'il y a déjà entre vous. Ça va venir comme animer, raviver la flamme qu'il y a entre vous. Ensuite, il y a le dernier langage d'amour qui est le toucher physique. À ce moment-là, effectivement, il faudra, faudra aimer le tactile, c'est-à-dire prendre votre conjointe ou votre conjoint dans les bras. Eh bien, ça, c'est vraiment le toucher physique. Euh, lui faire un baiser sur euh, la joue, le front, ou la bouche. Vraiment, ça, ce sont des marques d'amour euh, qui vont vraiment venir pour euh, augmenter la flamme. Donc, voilà les différents langages d'amour, les différentes manières de pouvoir manifester l'amour envers votre conjoint. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ou de revoir quels sont les différents langages de l'amour. Effectivement, et j'espère vraiment que vous avez pris des notes. Mais ne vous en faites pas, car dans la partie du talk, nous allons découvrir des anecdotes croustillantes, croquantes, fondantes, pour développer cette partie des langages de l'amour. Alors justement, discussion, confidence, anecdote, c'est le talk. De retour sur le plateau et nous sommes en charmante compagnie. Effectivement, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le couple pastoral, Tumtum. Bonjour, pasteur Isaac. Bonjour, Lionel et Déoda. Bonjour, <rire> bonjour à vous. Bonjour, pasteur ici. Bonjour, Déoda. Bonjour, Lionel. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux internautes, s'il vous plaît Bien sûr, voilà. Pour faire simple, je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à Assure des ministères et pasteur associé également à Assure Paris. <rire> Donc, je suis le pasteur ici, Donc euh, avec mon mari nous sommes membres fondateurs de Acer les ministères, nous sommes pasteurs associés donc, dans Acer les ministères et euh, pasteurs associés donc, à Acer Paris. Merci pour cette présentation. Eh bien, il y a beaucoup d'associations, nous sommes toujours dans le thème des couples. Oui. <rire> J'aime bien faire les jeux de mots de temps en temps. Donc à tout de suite, nous allons regarder une courte vidéo sur les couples justement. c'est euh, plus les paroles valorisantes. Ouais. Pas mal. <rire> <rire> c'est une antiaise. <rire> N'importe quoi. <rire> Je ne suis pas matérialiste, attention. Elles hein. ah, aiment les cadeaux. J'aime bon, les... bien les cadeaux. Bon. Le premier au top niveau, c'est les paroles valorisantes. Sans hésitation. Le toucher, assurément. C'est sûr, elle est très tactile. Très, très. C'est pas mon fort et j'apprends. Euh... Déjà... Au bout de 10 ans, tu apprends euh, je, je... Je sais pas. Ah, mais si le apprends. mariage hein, faut... est un long apprentissage. Je commence déjà par un doigt, après ça... Oui, non, ça vient, ça vient. Franchement, c'est déjà comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Je peux ramener des cadeaux, même de, de 100 euros. Elle va dire merci. mon sinon, on fait quoi j'ai puré de patates là. Non, si il sais, y a ça à nettoyer. Tu vois, là, là, là. là, là. Non, est Par exactement. contre, tu... elle se réveille, je nettoie la cuisine. Tu fait ça pour moi <rire> non, En fait, je suis dans la cuisine aussi. Donc pour toi, ça me dit. Non, mais merci. Non, ça, je... Attends, mais... Merci, merci. Merci d'avoir lavé les enfants. Mais <rire> t'es commencé à laver les enfants. C'est mes enfants aussi, en fait. Après, ma moi, pour moi, j'aurais plus dit euh, l'aspect euh, tactile, tout ce qui est câlin, tout ça aussi. Ce sont des choses qui comptent pour moi. Donc ouais, en, y ça, voilà, en y répondant, voilà, en y répondant, c'est comme si moi, voilà, c'est ça. <rire> Ce Langage d'amour, Ah là là les langages d'amour. Mm -hmm. Est-ce que tu connais les miens toi euh, oui. Moi je sais que pour toi c'est facile. Moment de qualité, ça c'est la principale. C'est la principale. <rire> je crois que c'est l'un des plus importants. Ouais, c'est vrai, vrai. Du coup. Pasteur Isaac, oui. comment as-tu fait pour découvrir le langage d'amour du pasteur ici ou tel propre langage d'amour Oui, effectivement, je pense qu'en parlant souvent avec elle, ah. euh, pendant qu'on était fiancé, euh, mm -hmm. j'ai remarqué quand je disais certaines choses, euh, on peut voir que c'était tellement positif, ça pouvait l'impacter positivement et ainsi mm -hmm. de suite. Voilà, c'est à force de, de, de, de, de, de communication, de discussion, de dialogue. Euh... De compagnie, je dirais. Oh là là, c'est <rire> beau bon à découvre... voir <rire> Mais bon, <rire> il faut, faut quand même leur dire hein, que tu as quand même mis du temps hein, quand même à découvrir <rire> ce langage, n'est-ce ah bon? ah oui? <rire> pas Et puis, peut-être, ce qu'il faut aussi dire... Effectivement, c'est pour ça que c'est important de, de, communiquer. de communiquer. Parfois, on peut découvrir le langage d'amour de son conjoint donc parfois ce qu'elle va elle aura tendance à offrir. offrir. D'accord. Et, et souvent, la Bible va dire, aimez votre prochain comme vous-même. Donc, parfois, c'est subtil. On peut découvrir l'autre dans la manière dont elle va faire certaines choses bien. Mmh. Parfois, mmh. ça peut être un indicateur que c'est ce que la personne voudrait mmh. qu'on fasse mmh. pour Amen. elle. Mmh. Donc, Donc, ça m'a vraiment aidé. Et peut-être, s'il faut donner des anecdotes, arrêtez-vous à Vas-y, on est, vas on est là, vas là pour ça. Je ne veux pas être très, très long, mais vraiment à chaque fois. Pasteur Isaac, quand on était fiancé, il y a vraiment quelque chose qui me, qui me vient à l'esprit. Parfois, je, me, je remarquais que quand j'allais un peu à la cité universitaire où elle était, parfois, elle se levait, je parfois, elle se levait très tôt le matin. Parfois, j'allais la trouver un peu un samedi à la cité U, euh, parfois très tôt. Et quand j'arrivais, parfois, elle allait, un euh, marché. Aller parfois prendre des fleurs, des roses, des fruits, des trucs comme ça. Wow. Mmh. Tu vois, ça m'a permis un peu plus de découvrir un peu. J'ai commencé à voir qu quelqu'un de très romantique euh, et puis oh là elle a été aussi. là Donc j'ai vu, oh très tôt le matin, elle amène des fleurs, elle amène des roses, des choses comme, comme ça. C'était avec les fleurs, c'est ça non Ouais, on va dire Bon, elle aime les fleurs, en ouais. général. D'accord wow. C'est pas mal cette technique, c'est bien. Et toi, pasteur ici, comment t'as fait pour le? Ben, on, on va dire que, ben. J'ai mis quand même du temps, hein, parce que parce que vous savez, quand on se marie, hein, voilà, au, au début, on veut d'abord ben, que tout soit centré euh, mm -hmm. sur nous. Mm -hmm. Et puis finalement, un jour, en fait, le, le Saint-Esprit m'a dit, en fait, si, si tu veux qu'il te fasse ça, alors fais-le lui, en fait. Waouh, amen Et c'est comme ça, ben, comme il disait un peu, c'est vrai mm -hmm. que j'avais commencé quand on était fiancés, mais mm -hmm. après, j'avais continué à le faire. Donc, je lui offrais des cadeaux, des, des trucs comme ça. En fait, ce que je voulais qu'il m'offre, en fait c'est comme ça qu'il a su en fait bah, ce que je voulais et puis, euh, et, puis, bah, et puis au fur et à mesure je me suis rendue compte aussi bah, en faisant ça, j'ai compris que bah, lui, bon c'était pas trop les cadeaux, lui c'était plus euh, les paroles valorisantes paroles... wow. hein, c'était plus, euh, voilà, lui c'était pas vraiment, euh, voilà, les cadeaux mais c'était plus euh, voilà, que, que je lui dise que je l'aime mmh. que je mmh. dise mmh. qu'il mmh. est beau qu'il est fort, ah. voilà. mais, mais que, que, voilà, c'était euh... un peu ça. Je voulais dire qu'il a un en fait, au-delà de comprendre le langage de l'autre mmh. et de le connaître, mmh. d'apprendre en fait à échanger l'un et l'autre avec le langage. Je m'explique parce mmh. qu'en fait, à, à vous écouter parler, il euh, y a une pensée qui m'est venue à l'esprit c'est vraiment le fait que euh, j'essaie de traduire cette pensée. T'inquiète, t'inquiète, <rire> je voilà, on <rire> Pour traduire cette pensée, en fait, c'est que euh, en en, en étant avec un homme qui a un besoin de paroles valorisantes, mmh. de la même manière, quelque part, en fait, euh, lui, il savait que tu aimais les cadeaux. Donc, en fait, il y a une espèce de complémentarité de et en fait. une, une espèce d'échange fin, euh, donnant-donnant, mmh. finalement, mmh. Dans, mmh. Dans, dans la communication. Mmh. Parce qu'il mmh. y, y, y a un émetteur et y a un récepteur. Ah, clair, et il y a une... Euh, je sais pas qu'on appelle ça une... Il y a une transmission. il y a quelque Trans chose. C est C est entre les deux, ce qui fait que je pense que finalement le langage, est-ce qu'on peut dire qu'il est figé dans le sens où euh, moi j'aime par exemple les cadeaux, j'aime les paroles valorisantes, mmh. je me cantonner qu'à qu cela. Qu'à cela, d'accord. Euh, si, oui. je, si je me permets, oui. moi je pense que... Euh, je pense que ça peut évoluer parce que je, je dis souvent quand je quand je ben quand je m'occupe en fait je, je continue toujours à m'occuper d'ailleurs des, des couples des futurs couples etc je leur dis qu'en fait vous n'allez pas être les mêmes quand vous vous fiancez quand vous êtes marié, par exemple la première année et quand vous avez <rire> 50 ans dix ans vous aurez tendance à évoluer. Mmh. Par exemple, on va dire, euh, oui, peut-être là, aujourd'hui, bah, même avant, en fait, mmh. j'aimais les cadeaux, je mmh. les aime toujours, d'ailleurs. <rire> J'aime <rire> les paroles valorisantes. <rire> mais maintenant, après j'aurais besoin, en fait, aussi des moments de qualité. De qualité Parce que ouais. vous ouais. allez voir que plus le temps va avancer, ouais. plus il va avoir les occupations, mmh. il va avoir <rire> le ministère, right. il va avoir les enfants. Et donc, à un moment donné, vous aurez tendance à, à plonger, en fait, dans ce, mmh. dans, on va dire, dans, dans ce, ce, ce marasme -là, là dans ce tourbillon ouais. de la vie, mmh. et finalement, tendance à vouloir vous perdre. Et donc, ce... On va dire Cet acte là d'amour Va se rajouter Et je crois que ça va se rajouter Aussi pour tous les coups Parce qu'à un moment donné On a besoin mmh. De ces temps de qualité mmh. Et donc ça se rajoute et, vous, et même moi Moi je crois aussi Que même c'est si, En fait et on aurait une expérience dans les cinq langages d'amour, en fait. Mm -hmm. Même si à un moment donné, au début, on va commencer avec un langage d'amour qu'on aime. Mais après, au fur et à mesure, on va explorer ces langages d'amour. Et on va voir qu'on on, n'est pas finalement figé sur mm -hmm. un ou sur deux. Mm -hmm. Mais les, les cinq, en fait, ou les mm -hmm. quatre vont être euh, euh, importants, en, en temps fait. Tout à fait. Je ne sais pas s'il faut ajouter. Je pense qu'elle a vraiment dit des choses extrêmement mm -hmm. On voit vraiment, oui, c'est vraiment évolutif. Hein. On voit que quand on est fiancé, ben, s'il faut peut-être mettre les fiançailles dans le, le mariage, hein. quand on est fiancé, effectivement, il y a des choses par exemple que la, la, la femme voudrait bien des poèmes vraiment être très romantique très... parce que vraiment rassurée enfin, c'est vraiment l'amour euh, pas brut, mais vraiment <rire> dans, son état, dans son état les, brut, les faire ainsi de suite mais effectivement les choses vont évoluer comme elle a dit les temps de qualité vous êtes mariés par nous nous sommes pasteurs on va voir on va avoir des enfants il faudra d'autres choses il faudra vraiment évoluer mmh. et moi ce sera plus des cadeaux comme elle a, elle a dit ça va être des temps de qualité mmh. euh, euh, après, pour les hommes, il y a quand même des choses, je ne veux pas dire que pour nous, il y, y a des choses qui restent si c'est Oui, il y a peut-être <rire> ça un peu. La, la bon, après ça, c'est un peu, on va dire, c'est un peu universel. <rire> hein, bon. Lionel, tu es mon avocat. <rire> les gars, vous avez écouté. Donc, euh, bon, l'homme, c'est un peu, bon on est un peu les hommes. Après, ce que je vais peut-être ajouter, et puis l'homme va également vivre dans le, le monde de l'ego, on est un peu comme ça, je pense à un pasteur qui disait ça, donc ça va toujours être ça, c'est quelque chose qui va toujours rester, mm -hmm. l'homme va toujours vouloir les, les paroles, comment de respect, mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. toujours ça, peut-être pour titiller un peu son ego, mais on est comme ça, l'homme vit un peu dans ce monde l'ego, parce que bon, euh, on a nos hormones un peu. <rire> Donc il y a quand même pour répondre à ce que Déodat disait, ça, ça peut peut-être rester figé. Mm -hmm. Que qui ait deux enfants, trois enfants, mm -hmm. le ministère, ça, ça va toujours rester l'homme. Toujours que la femme. D'ailleurs, la Bible va le dire, elle va commencer à dire. À Donc quand il parle de, de, de couple, coup. euh, la femme soyez soumise. Vous voyez que mm -hmm. ça commence par là au lieu de dire l'homme aimez votre Aimer femme. Vous mm -hmm. voyez, Dieu comprend quand même que l'homme vit dans ce monde légal là. Dans le bon, sens, Dans le bon hein, sens, il est comme ça. Mmh. Le respect toujours, le respect en public, le respect mmh. à tous égards. C'est vraiment peu, important. Ça, ça de, reste le toujours un peu figé. <rire> Donc, cher internautes, vous voyez, découvrir <rire> vraiment les langages de l'amour de son <rire> partenaire ou de sa partenaire, mmh. c'est quelque chose qui prend du temps et c'est évolutif. Mmh. Donc, les frères, hein, je parle mmh. pour vous, je vous défends. <rire> si tu as, découvert, euh, tu as découvert le secret de la femme, euh, de ta partenaire, mmh. hein, mmh. c'est par exemple les paroles valorisantes. Ne reste pas figé dessus, hein. mmh. cherche a, à, à faire évoluer. Il y a autre chose, elle aussi les cadeaux, ouais, les moins fait. de qualité. Ah oui, les cadeaux, elles aiment ça, les cadeaux, elles aiment ça. qui n'aime pas les cadeaux <rire> Qui n'aime pas les cadeaux, vous, vous à moi. Et justement, moi j'aimerais savoir quel est le secret de la longévité d'un mariage Parce que vous êtes mariés depuis… Oui. Euh, ça fait 16 ans même. 700, 600, wow, 200 maintenant. 200. Oui, c'est vraiment une question extrêmement importante, je pense que surtout de nos jours, où, mmh, euh, comme l'apôtre, la, notre apôtre, le dit souvent, euh, les gens se marient avec des options dans mmh. leur mmh. tête, et, et ça, c'est pas vraiment comme ça que Dieu vois les ça, choses. Est et il dit souvent qu'il faut bannir toutes les options. La seule issue dans le mariage, mmh. effectivement, c'est le mariage juste à ce que l'enlèvement. L'enlèvement, c'est ça. <rire> Donc, euh, il faut évoluer comme ça. Et moi, ça a même souvent été comme ça. Ce qui m'a préservé quand j'étais célibataire j'ai souvent vécu seul, même sans mes parents, mmh. faire des études. J'avais toujours cet objectif là c'est que je veux pas faire des enfants en dehors du mariage, mmh. mais il bon, y en a qui l'ont peut-être fait. Ça pas arrivé, on peut pas se glorifier. C'est Dieu qui. Donc j'avais toujours cet objectif là quand j'étais seul et ça m'a vraiment aidé. Donc pour revenir un peu sur la longueur dans le mariage, il faut se faire cet objectif là il faut se dire Dieu est déjà la séparation, Dieu est le divorce, mmh. et puis. Euh, on voit un peu ce que la, la, la société nous présente. Nous il faut vraiment avoir euh, ce principe-là. Maintenant, le secret de la longévité, il faut faire simple. La Bible va dire, une corne à trois fils ne seront pas facilement. Je pense amen. que le secret dans le mariage, mmh. euh, c'est la, la troisième personne que vous ne voyez pas peut-être là, mais qui est réelle, mmh. qui est très puissante. C'est le Saint-Esprit, c'est la personne amen. de Dieu. Ça, Je amen. pense que c'est vraiment lui qui va nous permettre d'être de durer dans le mariage. Mmh. Si on va peut-être parler du, du Saint-Esprit, oui. de Dieu, on peut également parler finalement de l'amour, parce que Dieu est amour. Ah, C'est ça. Voilà. Mais pasteur Isaac, hormis le Saint-Esprit, mmh. euh, on va prendre le langage, on va dire euh, les moments de qualité. Mmh. Oui. Le Saint-Esprit qui est le socle, mmh. mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va passer des moments de qualité avec le pasteur ici. Mmh. Mmh. Donc, sur, dans la durée, comment tu as fait pour t'adapter Est-ce que vous avez des périodes où vous dites, par exemple, bah, vendredi, c'est notre soirée à nous. Mm -hmm. Est-ce que vous oui. avez mis en place des choses? Oui, effectivement. Ben, Ce qui est qu bien avec nous deux, on a peut-être des choses en commun, mais on, est, on a quand même cette passion-là. Depuis, parfois, je dis aux gens à l'église, quand vous voyez nos enfants, vous mm -hmm. allez voir Christelle, Sophia, vous nous voyez, mm -hmm. les gens peuvent penser qu'on fait exprès, mais <rire> on a pris l'habitude de faire quasiment tout, tout ensemble. ensemble. Amen. Vous wow. allez voir, parfois même, on va s'appeler, mm -hmm. même je suis à la maison ici à Évangile TV, on va s'appeler, mmh. on, a, on a pris vraiment l'habitude. Mmh. Au-delà de, de bloquer un jour, nous on fait quasiment tout ensemble. Mmh. Nous deux, ça a été, depuis les fiançailles, on mangeait ensemble, on priait ensemble, vraiment tout. Mmh. On s'est mariés, on a continué à faire tout ensemble. Je pense que c'est surtout ça, toujours vraiment faire équipe, euh, considérer son épouse, mmh. Mmh. son congé comme son ami. Mmh. Et on a même fait ça après finalement avec les enfants. Les enfants. Parce que quand vous avez également les enfants, bon, vous aidez également à... Et dans la longévité, parce que vous les considérez, le, le mariage a plus de dimension. Mmh. Vous allez voir Christelle Sophia, si vous, vous suivez attentivement, vous allez voir comment elle est parfois dans la complicité dans la... avec nous. Vous mmh. allez voir ça. Et puis tous les autres, bon, surtout les filles, hein. <rire> Christelle, vrai. Sophia et Karissa aussi a commencé un peu, et puis plus manager. Mm. Mais c'est surtout ça, il y a Dieu, il y a le fait de, de faire bloc ensemble, bloc. il faut mm. faire tout ensemble. Et quand vous faites ça, il y a vraiment comme une incorporation, il y a une mm. homogénéisation des choses, sans s'en rendre compte. Mm. Ça devient des réflexes. Mm. Et quelque part, oh. ça fait en sorte comme si vous conditionnez l'un de l'autre, et c'est bien parce ouais. que c'est tout ça qui va faire en sorte que. Mais euh, c'est vrai des temps de qualité. C'est une routine, routine positive quoi. C'est surtout. Mais je pense vraiment que. D'ailleurs, celui qui va faire ça, c'est Dieu, mmh. Dieu qui va vous inspirer. Amen. C'est Dieu qui va vous inspirer. L'amour, moi je pense c'est vraiment la longévité. Mmh. Le secret c'est l'amour. C'est Dieu, Dieu amour, le Saint Esprit c'est l'Esprit d'amour, Jésus, mmh. euh, Christ c'est amour. Mmh. Donc je pense c'est vraiment l'amour qui va faire en sorte mmh. que. Vous soyez inspiré, parce que on l'avait dit il y a une émission ici, vous soyez inspiré et qui est la vie dans tous Mais les tout. aspects du mariage. Qu'il n'y ait pas de routine. Moi, je pense mm -hmm. que c'est surtout ça. Et il faut même ajouter, quand on parle à longévité, beaucoup de gens qui veulent se marier, les jeunes mariés, parfois, ils peuvent oublier des défis qui arrivent. Mm -hmm. Il y a des défis qui peuvent être extérieurs. Par nous, nous sommes des pasteurs. On a tellement eu des défis. Je pense que le couple apostolique peut également vous dire. Mais des défis qui sont extérieurs. Il y a aussi, il faut être honnête et humble, il y a aussi des, défis, des intérieurs. défis intérieurs. Parce que vous savez, quand vous vous, vous mariez, vous, vous découvrez au fur et à mesure les choses évoluent, mm -hmm. ainsi de suite. Mm -hmm vous avez des qualités, vous avez également des défauts l'un mmh, l'autre, mmh, donc ça peut être des petits défis et il faut l'amour pour surmonter ça, bah, pour être objectif, peut-être je veux prendre les, les défis peut-être extérieurs, les choses surtout nous qui sommes pasteurs, ah, pasteur aussi, elle chose. veut parler de plus, de elle, elle, je... oui. <rire> bon, elle a, a trop parlé à l'autre question <rire> mais moi je pense que la longévité c'est vraiment l'amour de Dieu, quand je dis l'amour de Dieu j'inclus la relation avec Dieu mmh, dedans. parce que ces relations, là, la paume le dit souvent c'est la source. Ça veut dire quand les choses veulent tarir, vous avez la source, le, le, le, la source qui est ça, mmh. qui vient renouveler les Renouvelé, choses. Amen. Que ça soit sur le plan sentimental, mmh. je dirais sexuel, à tous égards, mmh. le romantique dont on parle. On oublie que Dieu est romantique. C'est Dieu qui va inspirer toutes choses. Amen. Quand vous priez, vous lisez, il va inspirer des choses. Mmh. Vraiment, moi, c est, c est, moi, mon secret, c'est vraiment l'amour. C'est ah la même. maison de Dieu. pasteur aussi, moi, moi j'ai une question pour toi. Euh, vu que dans ta, ta profession, tu fais aussi des suivis de couple. Mm -hmm. on, parlait des, on parle des langages de l'amour. Mm -hmm. Mais comment faire avec des personnes, on va mm -hmm. prendre une femme, son langage, je ne sais pas si c'est un langage d'amour, elle, elle est plutôt matérialiste. Il y a des femmes qui disent, ou des hommes, moi, pour mettre en couple, pour me marier, il faut que je sois avec quelqu'un qui soit stable financièrement. Mm -hmm. Est-ce que ce genre de personnes, leur langage de l'amour, c'est… Les cadeaux. Les cadeaux. Comment on met dans cette catégorie et comment on fait en sorte que leur mariage dure, en fait, s'il y a mm -hmm. déjà des a priori comme ça dès le départ ben, moi, moi, je me dis que ce n'est pas forcément… Ce n'est pas parce que la personne veut quelqu'un qui travaille qui so que ça veut dire que… Elle, son langage d'amour, c'est forcément les cadeaux. C'est juste que parce que la femme en elle-même, en fait, a besoin de protection. Mm -hmm. Donc là, en le disant en fait comme ça, elle exprime juste en fait son besoin, Sans besoin de protection, d'être protégé, de, de stabilité. Peut-être parce que elle a vu autour d'elle des gens qui se sont mariés mais qui n'avaient pas de stabilité financière, qui ont peut-être échoué et tout. Après, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que on ne doit pas se focaliser sur la stabilité la financière stabilité. parce qu'il y a plus, comme disait euh, euh, Dieu à, à, au prophète Samuel, euh, les hommes regardent aux Aussi, apparences, oui. mais Dieu, il regarde au, au cœur. cœur et parfois Amen. il faut qu'on regarde au cœur parce que parfois on va voir on va avoir un candidat qui il n'a pas encore d'argent là pour le moment où il est peut-être étudiant ou mm -hmm. peut-être voilà il est peut-être euh, il est peut-être au chômage Quand un autre candidat il travaille à la voiture mm -hmm. sous les apparences il semble bien, bien mais, mais <rire> au niveau spirituel Dieu l'a peut-être rejeté. Amen. Vous voyez Amen. Donc c'est pour ça que c'est important en fait, d'avoir un renouvellement en fait, de sa mentalité Amen. à ce niveau-là parce qu'il ne faut pas se focaliser sur le matériel Amen. pour Amen. pouvoir être Mais heureux. Mais pour, pour, durer, pour durer dans le temps, on a Amen. parlé de communication. Amen. Mais qui dit communication dit patience aussi. Parce Amen. que ce n'est pas parce qu'on communique que vous, au bout de 15 patient. ans, comment vous avez dû développer cet aspect qui est la patience. Est oui, ben, oui. c'est pour ça que je veux répondre d'abord. Ouais, ben, <rire> en fait, c'est pour mm. ça que je pense que le pasteur Isaac parlait de l'amour agapé, mm. d'où la patience. Mm. Parce que parce que et, et vous allez voir aussi que dans la communication il y a différents types de communication. Parce que quand les gens voient communication ils se disent c'est juste parler parler non, non, parler. Alors que non, c'est la communication verbale et parfois on peut parler mais on ne peut on, on peut ne pas s'écouter. Oui tout à fait. Mmh, Parce wow. que on peut parler mais tu mais on peut on peut ne pas se comprendre c est, c est... et après je pense que vous avez déjà dû entendre ce genre oh, de choses. Oh, oui. Ah mais on tu le comprends dire, pas ce dire, que je dis. Voilà. « Ah oh mais non, mais tu n'as pas compris, mais qu'est-ce que tu dis, etc. » et cetera. Vous voyez, c'est parce que c'est une communication oui. qui est basée sur le parler, oui. mais où il n'y a pas d'écoute active. Les Là, coups, voilà. ce n'est pas la bonne communication. Oui. Il faut bien communiquer. Et pour bien communiquer, il faut... Connaître aussi la communication non verbale La communication ouais. corporelle La communication des yeux La communication même de l'attitude par, par exemple, tu peux mmh. avoir une certaine position mmh. Tu peux communiquer quelque chose Par wow. ta manière de Le te positionner, positionner Par ta manière t de regarder la personne Tu peux aussi communiquer aussi les actes, la, les, les actes, les actes aussi, etc ouais. ça communique mmh, donc tout ça et c'est là où la patience passe c'est là où mmh. l'amour agapé passe bah, c'est pour mmh. ça c'est ah, vraiment important que en fait. vite fait il faut qu'on soit pratique ouais, on va, parce que si on vite fait termes, il y a des comme ou niveau des actes parfois hier vous êtes un peu embrouillé vous n'êtes pas tombé d'accord et puis peut-être, euh, ça a peut-être tendu l'atmosphère. Par exemple, le lendemain, par exemple, l'homme peut montrer que peut-être je ne suis plus sur ça, peut-être il peut se lever un matin, euh, mettre le tablier, là, aller faire la cuisine, des trucs comme ça, pour montrer que, tu vois, c'est une façon de dire. Ben, c'est resté derrière nous, mmh. pas on passe à autre chose. Vous voyez, il y a parfois ce, cette façon de communiquer de également. Communiquer. Mmh. Parce okay. que les, comme elle disait, les gens pensent que la communication, c'est toujours le verbal. Mmh. Et parfois, les choses peuvent ne pas s'arranger. Okay. Okay. Et parfois, nous, on communique, parfois silencieusement. silencieusement. silencieusement. On fait juste des petits trucs et, et ça fait que dans le couple, mais ça fait des années on n'a jamais eu de, depuis là des, des, des conversations où on va on va tomber dans les querelles, Quelque ce genre de choses. Parce qu'on apprend à communiquer de plusieurs façons apprendre oui. vraiment comprendre comment l'autre communique et surtout oui. écouter ce que l'autre dit en fait oui, c'est des oui. clés important oui. d'accord moi je rajouterais également euh, qu'il est important de noter hein, de vos échanges oui. le, le apprendre à prendre plaisir à passer du temps ensemble oui. c'est comme ça qu'on oui. communiquera mieux et surtout qu'on va apprendre à mieux communiquer oui. avec l'autre à mieux l'écouter parce que si on passe pas assez de temps ensemble ben, finalement on se rend compte que la personne on ne la connaît pas aussi bien aussi que cela est oui, oui. d'accord est-ce que je peux juste rajouter oui. une ouais, chose ça... en fait juste euh, en fait, hein, c'était en fait, quelque chose que j'avais appris d'une maman en fait mmh. qui disait que quelles que soient en fait les, les disputes mmh. ou même voilà, il ne faut jamais tourner le dos à son mari à son, ou ne jamais en fait dire à son mari ou même à sa femme va va te coucher ailleurs. Mmh. Non, il faut toujours en fait rester mmh. sur le même Absolument. lit parce que c'est comme si vous installez en fait une distance en fait mmh. okay. entre vous mmh. et une distance dans laquelle le diable peut voilà. s'immiscer mmh, Et c'est pour voilà. ça que c'est vraiment important mmh. Et elle disait vraiment une chose Et c'est toujours quelque chose que j'ai gardé Vous restez toujours sur le même lit mmh. Vous ne faites pas d'eau en fait mmh. Comme on voit mmh. souvent mmh. dans certains lits hein, euh, Comme disait mmh. quelqu'un mmh. Le mariage est le seul mmh. euh, En fait le, le, le seul endroit Où deux ennemis Dorment ensemble <rire> Et c'est ça en fait okay. Il faut vraiment que ces mmh. ennemis là Puissent se transformer se transforme. en fait en amis et l'homme a pour beaucoup dans cette affaire, l'homme doit vraiment être le garant de l'atmosphère. Il faut que l'homme ne le il doit tout faire toujours pour garder l'atmosphère. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez été édifié par ces échanges et que vous avez pu quand même percer un jour les secrets de la longevité des couples, les mariages qui durent et de la communication. Nous allons passer à notre route suivante, à vous la parole. Ah oui, la parole, c'est la rubrique dans laquelle on prie avec vous et pour vous. Donc, envoyez-nous vos sujets de prière, on nous y consacrerons du temps. Julia, as-tu des requêtes de prière pour nous, s'il te plaît Oui, alors, pour la restauration pour les couples qui rencontrent des difficultés, mmh. euh, que les seigneurs puissent les restaurer et les conduire pour se réconcilier et se pardonner mutuellement. Waouh ça tombe mm -hmm. bien, nous avons des pasteurs avec mm -hmm. nous. Ils vont vous bénir. Mm -hmm. et Profitez à sceller cela par une offrande, une action de grâce. N'hésitez pas. Vous avez le lien qui s'affiche, le lien Paypal. Donc, n'hésitez pas à semer pour garder ce que vous avez reçu. Mm -hmm. donc, pasteur Isaac, donc, on, on va prier. Donc, juste fait dire à, à ceux qui sont dans des difficultés, sont mariés, sont dans des difficultés. Généralement, quand il y a des difficultés, des défis, ce qui se passe, parfois on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie d'avoir une relation avec Dieu. Mmh. Et ce qui se passe, l'amour, l'ancien de Dieu au-dedans de nous s'étiole. Mmh. Et la Bible dit que. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je veux prier. L'amour est dans votre cœur. Ouais. Et c'est l'amour qui permet de se mmh. pardonner mutuellement mmh. et de vivre épanoui dans le couple et de voir des choses objectivement et de voir même le futur et de même entendre la voix de Dieu. C'est l'amour. S'il n'y a plus l'amour, Activer, mmh. vous aurez du mal à entendre la voix de Dieu. Oh, la voix de Dieu rassure toute chose. Et ça, je veux vite faire prier pour que l'onction soit restaurée. Et l'onction brise le jour également, détruit Amen. le jour de, de, de, les rancœurs, de l'amertume, des blessures, Amen. quel que soit Merci ce qui a pu se passer. Père, je, je libère ton onction dans la vie des couples qui connaissent des difficultés maintenant. Au nom de Jésus, je libère ton onction qui va détruire l'amertume, les rancœurs, la colère, la haine et toutes les blessures. Quelle que soit leur nature, à cause de certains événements, j'envoie ton ancien qui brise le jour maintenant, qui détruit toute forme de jour. Et à cause de son ancien qui agit, l'amour de Dieu va être pratiqué, exprimé par l'ancien. Parce que l'ancien nous a été donné pour vivre également l'amour. Père, ben merci. Parce que l'amour est restauré, l'amour agapé fonctionne dans leur cœur. Et cet amour leur donne la force, l'énergie, pour Amen. pardonner et voir le futur de manière glorieuse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous me permettez, euh, vraiment, je, je sais que je prends votre temps, mais en fait, il y a une personne que je vois en fait dans mon esprit mm -hmm. c'est une femme et qui euh, qui oh. est en fait en pleine euh, discussion avec son mari yes. et en fait elle a l'idée de divorcer en mm -hmm. fait elle veut se séparer et parce qu'elle se dit que c'est là c'est le seul moyen et, et je et vraiment j'ai à cœur de te dire mm -hmm. non pose des actes d'amour en fait parce que Dieu veut passer par toi pour amener la restauration yes. dans ton foyer mm -hmm. pour amener la restauration dans ton mariage mm -hmm. et tu vas voir que même au travers de ça, yes. euh, quand vous allez passer en fait par ce, par, par, cette tempête que vous êtes en train de passer après, mm -hmm. vous allez devenir en fait un sujet de restauration Amen. pour d'autres couples. Yes. Et je yes. vous vois en fait en train de, de relever d'autres couples, de vraiment de, de donner des conseils. Donc Amen. garde la foi ma soeur. Peut-être là tu te dis que ton mari ne va pas encore changer. Mais change maintenant ton, ta mentalité Amen. par rapport à ça. Mm -hmm. Et, Pose des actes d'amour par, par rapport à ton mari, parce que c'est par là que Dieu va passer pour amen. amener la restauration à ton foyer. Waouh, waouh, waouh. Amen, amen. L'atmosphère a shifté sur le <rire> plateau, là. Waouh, wow, alléluia. Amen. Julia? Alors il y a un autre sujet, il y a des internautes donc euh, qui sont en couple mais qui ne connaissent pas encore le langage d'amour de leur partenaire, euh, voilà et qui puissent les, les co connaître ce langage et qu'ils puissent être épanouis euh, tout au long de leur couple, tout au long de leur mariage aussi. Amen. Amen. Ok. Pasteur ici si ça ne dérange pas. Ok, on va prier pour ça, pour que vraiment vous connaissiez euh, euh, vraiment le langage d'amour. Ce que je voudrais vous dire, c'est de faire du Saint-Esprit votre allié. Amen. Nous allons vraiment prier pour ça. Merci, merci Seigneur. Seigneur. Tu les conduis tu dans toute la, la vérité, vérité oh de Dieu. De tu, tu leur enseignes toutes choses. Merci, merci Seigneur. Car tu, les, tu ouvres Je les suis yeux, suis Seigneur, des, bien bien des bien internautes, bien des personnes qu'ils ne bien connaissent bien pas. Bien tu bien ouvres bien leur entendement bien spirituel. Bien où bien ils ont bien le discernement pour savoir quelle est la saison dans laquelle ils sont. Et par rapport à cette saison, quel est le langage qu'ils doivent avoir. Merci pour ta main, au oh Dieu, qui est maintenant sur eux. Oui, pendant que vous êtes là, vous écoutez, l'onction du Saint-Esprit est maintenant sur vous et ouvre maintenant vos yeux et ouvre maintenant vos oreilles afin que vous puissiez entendre, afin que vous puissiez voir comme il voit et que vous puissiez voir votre conjoint, que vous puissiez entendre votre conjoint et puissiez être dans le langage d'amour. Je prie maintenant que vous ne soyez pas dans la routine mais que vous soyez toujours au top only in the name of jesus amen amen amen amen amen amen, amen, amen. amen, amen. Euh, vu qu'on a des pasteurs avec nous oui. pasteur isaac est-ce que tu peux prier pour les différents internautes qui ont semé dans cette émission mm -hmm. afin qu'ils aient une récolte s'il te plaît yes Effectivement, comme Lionel vient de le dire, on va prier. La récolte, ça va être une récolte financière, mais Amen. ça va être également une récolte en termes de grâce. Amen. Il faut la grâce pour avoir l'avantage dans le coup, Amen. dans le mariage, sur wow. le chemin de nos destinées. C'est pour ça, vous tous qui avez semé, je prie. Que vous soyez connectés Amen. à la grâce de la longévité. Amen. Que vous récoltez la grâce de la longévité dans le mariage. Amen. La grâce de comprendre et de vivre l'amour agapé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La grâce pour que la sagesse divine soit Amen. manifeste, accrue dans Amen. votre vie. Pour connaître un mariage heureux, béni et Au nom de Jésus. Père, je prie pour tous les couples, mmh. même les fiancés qui ont semé. Mmh. Père, je prie qu'ils ne de rien, ils ne de rien dans leur foyer, au nom de Jésus. Que les opportunités, en termes de finances, viennent à eux, au nom de Jésus. Amen. Je décrète la prospérité mmh. dans leur vie, dans leur foyer, Amen. au nom de Jésus. Père, la même façon mmh. que tu, que, que tu as, nous as permis de vivre des miracles financiers, mmh. nous décrétons des miracles financiers dans leur vie. Tu nous as ouvert mmh. des portes mmh. sur le mmh. plan immobilier d'autres choses. Mmh. Père, avec mon époux nous décrétons cette grâce dans leur vie amen. Au nom puissant de Jésus Amen Amen, Amen, amen, amen. amen. Chers internautes, j'espère que vous avez été bénis comme nous Que vous avez reçu des clés qui vont vraiment vous aider à durer dans votre relation mm -hmm. Merci pasteur Isaac Merci pasteur ici D'avoir été avec nous. Exactement, c'est vraiment un privilège. Euh, J'ai vraiment aimé nos échanges, les moments qu'on a qu passés. Et je crois, cher Internet, que vous avez été bénis à la hauteur à laquelle nous avons été bénis. Béni. Amen. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, donc Instagram, Facebook, YouTube, YouTube pour hein. regarder les vidéos et également les replays. Et si cette émission vous a béni, vous pouvez semer pour Évangile TV, Amen. ce qui nous permet de vous proposer des contenus de qualité. Vos dons sont précieux, précieux, précieux. Amen. Continuez à partager, à liker. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et s'il te plaît, regarde à nouveau cette émission, car les clés qui ont été données sont puissantes, sont importantes. J'espère que vous avez été bénis. Nous vous disons gardez bien ce que vous avez reçu. Et à, à, à la prochaine. semaine prochaine. Ciao. Bye bye.